corde. C'est un format de vidéo courte. Non c'est pas un cours. C'est pas dit du tout. On est juste là pour c'est tranquillou. On va simplement partager nos idées, dire ce qu'on pense, donner nos points de vue. C'est notre manière de voir les choses et vous avez le droit de ne pas être d'accord. D'ailleurs nous-mêmes, souvent, on n'est pas d'accord entre nous. si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ça nous arrive aussi, ça va, tout va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de. Euh... C'était les bras en l'air, c'est ça Les positions et les bras en l'air. Parce qu'on voit pas mal de photos et de vidéos avec des bras en l'air. Et donc, voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Donc, en fait, moi, ça m'est déjà arrivé. En plus, à l'époque, époque On va dire que c'est une position qui m'intéressait particulièrement. Or, je sais, d'expérience, que si vous me faites ça, je m'évanouis. Je l'ai fait deux, trois fois, je me suis évanouie deux, trois fois. Alors, il y a peut-être plein de gens qui sont concernés, n'empêche... Différentes choses, la plupart des gens ont le cœur à gauche, donc le bras à gauche est plus problématique que le bras à droite, donc à droite on m'a dit que c'est une mauvaise idée, et à gauche c'est une très mauvaise idée. Voilà. En tant que débutant, j'y connais rien, c'est la première fois. Ensuite, il y a aussi l'âge qui joue beaucoup, euh, 20 ans ça passe à peu près, mais à partir de 30 ans il y a, la, ben, ça, ça, ça, ça a avec, un petit peu à vérité, on peut voir qu'on discute un petit peu les les sportifs, il n'y a pas beaucoup de sportifs après 30 ans, à part du ai mais en principe les sportifs, leur cas ça te 30 ans. Même si vous êtes sportif, dans tous les cas, vous êtes, vous êtes plus 20 ans, sportif. Donc, c'est une position qui m'intéressait particulièrement et d'expérience. Je peux vous dire que, dans mon cas, si vous me faites ça, je m'évanouis. J'ai testé deux ou trois fois, les deux ou trois fois... Euh j'ai fait ce qui s'appelle un malaise vagal a priori et donc bah, ça peut être embêtant si vous êtes tout seul en particulier là bah, vous avez deux hein voilà. oui mais si vous faites ça en privé qu'il n'y a personne autour pour aller décrocher la personne bon moi on est du mal je me suis réveillée relativement vite une personne évanouie, euh, attachée c'est pas une personne, une personne attachée, pas évanouie euh, elle et... peut vous aider c'est un poids mort et c'est vraiment un poids mort c'est vraiment compliqué personnellement et dans mon cas j'ai pas eu le temps de prévenir la personne attention Déta... Non, je crois que j'ai dit il faut me détacher, j'ai pas eu le temps de prévenir, je vais m'évanouir, je me suis évanoui, point. J'ai pas eu le temps de rien dire. Donc faut faire gaffe. Voilà, c est... C est... faut faire attention. Voilà. Et moi j'insiste au niveau du cœur et de la sécurité, parce qu'on parlera plus tard de la PLS, comment faire du sol, comment coucher les jambes au sol. Effectivement, euh, le bras gauche va demander beaucoup plus de, de, de, de tension. Que le bras droit. C'est vrai, ça fait des photos qui sont très jolies, honnêtement. Je suis absolument d'accord avec vous. vous comme ça. Mais euh, faites vraiment attention euh, au-delà de 30 ans, en tout cas sportif ou pas sportif. Plus, mais même à 20 ans, en faites attention. Ça que vous allez avoir de mauvaises habitudes, vous allez être mal plus tard. Donc, soyez donc... vigilant, soyez vigilant, soyez vigilant. Bah, vous pouvez estimer que vous, vous êtes en capacité physique de le supporter. Voilà. Par contre, votre modèle, vous savez pas. Ses, ses, ses capacités. Il peut qu'il ne le sache pas lui-même, c'est-à-dire que moi, avant de m'évanouir, j'ai pas imaginé une seconde que je m'évanouirais. Le test simple, c'est ce que je dis, c'est le test de l'ampoule, vous changez d'ampoule et vous restez comme ça, pas à changer peu pendant 5 minutes, mais 5 minutes au chronomètre. Comme le Avec on a tous un smartphone, vous mettez le chronomètre à 5 minutes, vous restez vraiment 5 minutes bras en l'air comme ça à essayer de changer l'ampoule, vous allez voir que ça devient vraiment lourd. Je ne vous demande pas d'avoir une personne, faire enfin des trous, hein, mais simplement de changer d'ampoule, les prendre en l'air comme ça pendant 5 minutes et 5 minutes c'est très long, on ne voit pas de licence, donc Et Faites les tests honnêtement, aussi bien en tant qu'encordé pour voir ce que ça fait Ou en tant qu'encordeur, voir la tension qui va qui Mais 5 minutes et vous essayez vraiment de euh, chronomètre Et vous voyez un petit peu comment ça se passe pour vous personnellement Et comment ça peut se passer pour la personne qui vous encore. Je crois que nous avons fait le tour On n'a pas tout dit, nous en tant qu'hospitateur on n'y pense pas tout le temps mais Les commentaires c'est l'occasion bah, de dire ce que vous pensez de ce qu'on vient de vous partager et puis ça fait monter la chaîne, ça nous aide, tout ça, tout ça. Le pouce bleu aussi, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Au revoir, Au revoir.